Bonjour à tous, nous sommes le 10 juillet 2022. J'aimerais faire une petite vidéo avec vous pour regarder un peu ce qui se passe sur l'économie. Vous savez très très bien que, comme je vous ai dit, euh, cet été, j'ai pas beaucoup de temps pour poster euh, même des postes. Je, je suis un peu négligent sur mes sites, boursetechnique.com et goldbullmarket.ca. J'ai beaucoup d'occupations. Euh, je suis très très occupé euh, cet été très heureux de ça. Là, mais j'ai moins de temps pour poster euh, des articles sur mes, euh, mes je vais essayer de pallier à ce manque-là, je m'en confesse. Euh, mais euh, euh, on va quand même regarder, prendre le temps de regarder un peu ce qui se passe sur les marchés. Je voudrais regarder avec vous, euh, dans un premier temps, euh, ce qui arrive au niveau des indices. On a eu une euh, petite recrudescence dernièrement. Là, mais euh, ce qu'on va faire ce soir, tout simplement, c'est regarder les graphiques d'une manière euh, neutre, en regardant les tendances à long terme, ce qui se passe, euh, même si on a eu des de la banque centrale pour essayer bon, de rassurer le marché dans le fond au niveau de la banque du canada on a dit qu'on va euh, augmenter les taux d'intérêt peut-être de 0,75% euh, ça s'en vient très très bientôt au niveau de pour essayer de calmer l'inflation au niveau de, des états unis c'est la même chose mais euh, ce qui est euh, quand même euh, euh, qui amène beaucoup de contrastes, c'est que dans le fond, on a gonflé le marché d'une manière éhontée aux, euh, toutes les banques centrales, autant au niveau américain qu'au Canada, en Europe, là, en disant que, bon, on a la COVID, c'est la fin du monde, donc on va injecter beaucoup d'argent pour essayer de maintenir artificiellement une, une économie, mais là, maintenant, on vient ramasser la mise en, en montant les taux d'intérêt, et il y a beaucoup de personnes qui pourront pas résister, des personnes qui ont acheté... Euh, dû au fait que les banques centrales ont injecté beaucoup de capitaux dans le marché. Ce que ça a créé, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'effervescence, ce qui a fait en sorte que les personnes ont acheté des maisons à plus cher de leur valeur réelle, ont fait monter le prix. Mais là, maintenant, on vient chercher la mise et plusieurs paniques, avec raison, dû au fait... Des décisions de la Banque centrale. Ma question est euh, à savoir, est-ce que c'est calculé ou euh, c'est improvisé? Euh, je ne sais pas, c'est à vous de le déterminer. Euh, on en fait ce qu'on veut de ces informations-là, mais euh, peut-être qu'il y a un mélange des deux ou peut-être que World Economic Forum tirez-en vos propres conclusions, mais on se trouve à être dans cette situation-là, deux ans après le début de cette euh, crise, euh, qui est une crise économique, là, euh, 2019, on l'a très très bien vu avec la crise des ripos, on va aller voir ça sur les graphiques, et euh, il se passe des événements quand même au niveau euh, mondial, c'est que Boris Johnson euh, vient de démissionner de son poste de... de, de de un ben, président, c'est pas un président, c'est un premier ministre de l'Angleterre. Et euh, on a eu aussi la mort de l'ancien euh, premier ministre du Japon, qui est quand même désolant, parce que quand même, je pense que de ce que j'ai lu, c'était euh, quelqu'un de bien. Donc euh, c'est un assassinat, mais qui n'est pas comme, euh, je pense pas que c'est un gros complot, c'est quelqu'un qui l'a tiré, en tout cas peu importe là. Je ne vais pas parler de ça, mais je vous dis que c'est deux événements importants qui viennent de se produire. Euh, donc, euh, les changements de paradigme au niveau du mondial, euh, c'est pas euh, justement impliqué euh, en impliquant des événements comme ça. Je pense que c'est plus au niveau de la guerre de l'Ukraine. On est rendu à, je ne sais pas combien de jours, c'est euh, 100 quelques jours, 137, je suis pas sûr, en tout cas, du nombre de jours, je regarde ça d'un coin de l'œil comme vous. L'été, on est plus détaché et on fait bien de le faire parce que dans le fond, pour notre santé mentale, on va bien nous détacher un peu des nouvelles économiques. Il se passe tellement, il se dit tellement de choses, là, donc, et cet automne, on voit très, très bien que la tendance, c'est les élections, les mi-mandats aux États-Unis qui vont. Euh, vraiment alimenter les médias traditionnels. On va essayer de détruire complètement les... Les républicains ici au québec c'est la montée en flèche de, du parti conservateur d'Éric de, de, Duhem et ça c'est une très très bonne nouvelle un dernier sondage Angus Reid le met en deuxième qui a dépassé le, le bain nous on a dépassé parce que je suis un conservateur j'ai ma carte de membre donc on a dépassé les libéraux d'un point vous allez dire c'est pas beaucoup mais quand même c'est un message très très important qui vient d'être lancé Éric Duhem continue à annoncer ses candidats les uns après les autres autres et il y a des candidats de très très très grande qualité des euh, six derniers qui se trouvent à être dans le coin de repentini euh, euh, il y a des candidats, des candidats euh, de qualité un qui est docteur en microbiologie un autre euh, en tout cas j'ai écouté là je trouve ça extraordinaire éric euh, du même fait pas comme euh, euh, le fameux euh, du mario Dumont qui avait fait avec le dq j'avais voté pour eux là, est allé chercher euh, euh, des euh, je appeler ça des pingouins là, qui les a placés un peu partout et lorsqu'il a, euh, a remporté l'opposition officielle là, ça a été comme une montée en flèche mais c'était à peu près n'importe qui qui est allé chercher donc ça n'a pas toffé euh. et ensuite euh, ils ont décollé là il se met à critiquer là, du monde là. je l'aimais beaucoup, beaucoup, Mario Dumont mais là c'est quelqu'un qui est vendu à TVA et que pour moi n'a plus de respect en tout et euh, maintenant, Duem est dans les bottes un peu de Dumont, parce que ça se trouve être un Parti conservateur, même s'il était là il y a 100 euh, euh, ans, là, est encore euh, très, très euh, peut-être pas 100 ans, tout peu importe, là, est encore euh, euh, Dumont, euh, Duem, excusez, pas je me trompe de nom, Duem est allé chercher quand même des candidats de qualité, il fait un choix très très judicieux, Lorsqu'il choisit ses candidats, et ça, c'est un message qui est important parce que les personnes qui n'ont pas encore euh, compris que Éric Duel, bon, il sauvera pas le Québec, c'est sûr. Euh, c'est pas ça que je vous dis, mais au moins avoir un changement de vivre dans une, euh, une... Bon, en tout cas, de, plus, de ne plus avoir le choix de vivre dans une démocratie. Peut-être que ça vaut la peine d'essayer du M, mais pour moi, c'est ce que je fais le 3 octobre. Donc, ma publicité pour du faite et je, je, je suis absolument en accord avec les politiques de... Éric Duhaime, parce que dans le fond, euh, c'est euh, « Je veux vivre en liberté » sur cette terre qui est le beau Québec. Et là, maintenant, on a perdu ça depuis deux ans. Et on revient encore à des euh, platitudes euh, au niveau de la COVID. Là. On a dit que la septième vague était là, mais Dubé a dit qu'il ne mettrait pas euh, de... de, de... Restrictions, en tout cas, peut-être le 4 octobre, ça pourrait changer, mais en tout cas, je vous dis Il faut au moins avoir une opposition forte. Bon, on va revenir à nos moutons, c'est-à-dire l'économie, et là, on va regarder euh, ce qui se passe au niveau des indices, et comme je vous ai dit, on va regarder euh, les indices euh, euh, macro pour peut-être se donner une idée de ce qui se passe euh, réellement euh, sur la planète écom... économique, excusez. Et je voulais, euh, j'ai mis ça dans la nouvelle, oui, euh, je voulais ensuite de ça qu'on regarde des indicateurs économiques, économiques euh, aux États-Unis surtout, parce que vous savez très très bien, je vous en ai parlé souvent, ça se trouve être l'économie économ... euh, les, les, les, américaine qui se trouve à dicter le reste de la planète. Et en regardant les, les graphiques euh, d'une manière assez neutre, parce qu'on regarde sur des graphiques mensuels, donc ça nous donne un, une vision à long terme sur les indices et ensuite en allant voir les, les, les indices économiques ou plusieurs économistes parce qu'il y a plusieurs économistes qui ne se fient pas du tout là, sur les graphiques euh, que ce soit à court terme, quotidien, hebdomadaire, mensuel qui se fient uniquement sur des données économiques on va aller voir à quoi ça ressemble en ce moment et euh, on peut dire qu'on est dans la déj donc il y a beaucoup beaucoup d'indices économiques euh, lorsqu'on regarde ça d'une manière manière qui sont allés vraiment trop haut, soutenus par euh, les décisions euh, de la Fed, de, des autres banques centrales également de la planète. Euh, au niveau du Canada, c'est pareil, on pourrait aller voir ça, mais on va aller voir les données économiques euh, des États-Unis. Donc, ma vidéo, euh, dans un premier temps, on va voir les données économiques euh, au niveau... Euh, euh, mensuel, euh, ben, pas les données économiques, les graphiques mensuels, ce qui nous donne une très bonne idée de ce qui se passe euh, au niveau long terme, et ensuite les données économiques américaines qui vont nous donner aussi une indication de ce qui se passe au niveau économique euh, sur le long terme. Donc euh, on va commencer euh, ben, le Standard Poor's. Euh, là, on a eu un petit soubresaut cette semaine. On va placer le, comme ça. On a eu un soubresaut cette semaine où euh, on pensait que oh, tout est reparti à, à, à la hausse. C'est pas du tout le cas. On se trouve avoir un, une montée, mais qui, euh, sur un graphique à long terme, ne nous donne pas beaucoup euh, de. de, euh, de, de qui ne nous donne pas beaucoup de, de, de, de conviction à, à, à réentrer dans le marché. Au contraire, on a une très, très grande faiblesse qui a été constatée depuis le sommet, euh, ça se trouve être sur les futurs, 4796, et là on est à 3800 dans ces coins-là. Euh, donc, euh, ça ne nous donne pas de conviction de rentrer dans le marché. Au contraire, ça nous montre une tendance, en tout cas euh, sur le long terme, qui se trouve à être cassée. Donc, euh, euh, si on trace une ligne ici, je peux pas le faire, non, mais on irait à peu près le, en bas de 3500 points sur le Standard Poor's. Sur le Nasdaq, c'est encore la même chose, il n'y a pas de conviction à rentrer, au contraire, la déconfiture qu'on a connue depuis le, le sommet, là, qui est 20% à peu près, ben... Euh, Lorsqu'on regarde ça à froid, le graphique à long terme, ça, nous, ça ne nous incite pas du tout à rentrer dans le marché, même si certains médias traditionnels nous disent que c'est peut-être le creux, mais en tout cas, il n'y a pas rien de conviction là. Au contraire, moi, je me tiendrais très, très loin du marché. Le Dow Jones, c'est la même chose. Euh, peut-être moins fort, là, mais c'est à peu près la même chose là. Russell, qui se trouve être le Russell 2000, on a le 3000 aussi les petites capitalisations on était monté à 2300, 2400 et là maintenant on est à 1600 là. donc il n'y a rien qui nous montre que le marché va changer de direction, peut-être à court terme on pourra avoir un changement, mais à long terme il n'y a rien qui nous montre qu'on change de direction et je voudrais porter votre attention sur l'énergie euh, c'est assez important ce qui s'est passé euh, ben, depuis euh, le sommet ici là où on a une faiblesse. de, Je ne vous dis pas que c'est le, le, le, le top qu'on a atteint, parce que dans le fond, on pourrait avoir encore, euh, encore des montées, mais par contre, on a une faiblesse qu'on constate un peu ce qui est arrivé ici. Euh, Est-ce qu'on a atteint euh, le top et ensuite on va euh, dégringoler? Une chose qui est sûre, euh, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, lorsqu'on atteint un sommet, là, comme on a atteint... En, en 2008, là, où euh, vraiment c'était de l'euphorie un peu partout sur les marchés, on a dégringolé assez rapidement. » Et euh, bon, lui on a eu des petites dégringolades. Et lorsqu'on est arrivé en 2014-2015, euh, la FED est intervenue encore avec ses QE. On a eu une dégringolade assez importante. La FED a réussi à maintenir euh, euh, le, le, le, le, une petite montée. Mais en 2020, lorsque la COVID, était, bien, la COVID est arrivée, c'est pas la COVID, c'est la crise économique qui avait été précédée par les, la crise des ripos en 2019. Euh, J'ai des vidéos qui ont été faites là-dessus là-dessus, ben, là, on a eu de changements de tendance du au fait que la Fed a injecté euh, d'une manière massive en achetant des bons du trésor américain où l'argent a coulé à flot d'une manière euh, éhontée sur les marchés et on a fait monter un peu tout artificiellement l'économie et, entre autres, le pétrole qui se trouve être un indice de la montée de l'économie. Donc, est-ce euh, qu'on est dans un changement de tendance, c'est la question que je me pose. Euh, si je vais voir les métaux, et euh, le cuivre euh, est euh, souvent an annonciateur d'un changement de tendance, et le cuivre a vraiment, vraiment changé de tendance. Euh, donc, le cuivre, ça se trouve être un métal, le métal industriel par excellence, où on a un changement de tendance, qui est arrivé en 2008-2009, mais on a eu un changement de tendance. On a connu un creux ici, mais là, on semble aussi avoir un changement de tendance. Donc, est-ce que ça va continuer à descendre? Moi, je crois que oui. Euh, ça va être à suivre. Donc, euh, au niveau de, de, des indices, des principaux indices, c'est ce qu'on constate. Au niveau du cuivre, c'est ce qu'on constate. Au niveau de l'or et de l'argent, on doit le dire, on subit aussi des contre-coups de cette déconfiture un peu partout euh, sur la planète. Et euh, euh, l'or n'est pas euh, distinct de cette déconfiture-là. De, euh, donc, mais euh, de toute façon, à long terme, il n'y a rien d'inquiétant parce que dans le fond, l'or se trouve être une valeur refuge très, très importante. Euh, au niveau de la psychologie des individus l'argent c'est la même chose l'argent c'est ce qu'on est rendu à 1926 c'est inquiétant mais euh, de toute façon moi je vous dis euh, j'achète pour le très très long terme, vous faites ce que vous voulez je ne vous donne pas de conseils d'investissement mais euh, euh, la... c'est quand même une situation préoccupante et lorsque la déconfiture est arrivée en 2020, il faut se souvenir que tous les actifs, même y compris l'or et l'argent connu, cette déconfiture. Donc, euh, on est dans cette situation-là. Peut-être profiter de ces creux-là pour... Euh, se loader de, de, de, de valeurs qui sont vraiment euh, euh, sous-évaluées, ben des valeurs, des, euh, des actifs qui sont sous-évalués, entre autres l'argent, qui se trouve à être un métal euh, d'investissement et aussi un métal euh, industriel. Donc, euh, c'était un peu le, le, la, la, la, la vision globale, là, rapidement, là, des marchés. Là. Euh, je ne fais pas de quoi d'exhaustif. Il y a peut-être de dollar américain qu'il faut soutenir que lui, continue euh, sa montée, euh, et les autres devises à, à côté de ça, on a, on a battu les anciens sommets, donc on continue à monter le dollar américain, se trouve être une réserve euh, euh, comme jamais, malgré la, la, la montée du rouble euh, russe, euh, le dollar canadien, lui, euh, ne connaît pas quand même une déconfiture très très importante à comparer de l'euro, L'euro qui est assez euh, faible, on va arrêter ça ici. L'euro qui est assez faible, qui connaît une déconfiture assez importante, qui est à la veille d'être à la parité du dollar américain. Euh, les cryptos, ben, rapidement comme ça, ben, les cryptos c'est du va-et-vient euh, sur la même euh, tendance. On a atteint euh, le 20 000 et on se maintient là. Euh, à long terme, ben, moi je dis que les cryptos, ça ressemble un peu au graphique euh, des technos. Euh, Est-ce que la descente est finie Malheureusement, pour ceux qui sont adeptes des cryptos, moi, je ne pense pas que c'est terminé et euh, euh, je ne sais pas où est-ce que ça va aller, mais c'est à peu près la même chose sur les technologies. On se trouve avoir une, une déconfiture des, des cryptos sur l'Ethereum, c'est la même chose. Donc, on va aller voir les indicateurs économiques tout simplement parce qu'il y a plusieurs économistes qui disent de ne pas se fier sur les graphiques, sur le marché. Mais euh, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'Américains, puis il faut comprendre que les Américains euh, se trouvent à être euh, ici. Peut-être c'est moins le cas, là, euh, au niveau du Canada, mais au niveau des Américains, beaucoup, beaucoup de... Personnes qui. Euh, des, des individus qui ont euh, comme bas pour leur pension, là, pour leur retraite, euh, des actions. Et donc, en connaissant, en ayant connu ou en continuent à connaître beaucoup de, de, de, de baises au niveau de leur, euh, des actions, mais ben, ils voient leur portefeuille de, de, de retraite fondre euh, d'une manière assez importante. Donc, euh, ça, ça crée beaucoup, beaucoup de grogne aux États-Unis. Et surtout, euh, j'ai lu une, une, un sondage dernièrement des Américains qui disent que la plus grande douleur qu'ils connaissent en ce moment, c'est même pas Biden, même si euh, c'est désastreux d'avoir un gouvernement comme ça, c'est la plus grande des confitures qui connaissent, c'est l'inflation. Euh, non seulement ils voient leur bas de à vue d'œil, dû au fait que les actions euh, dessouffent. Et plusieurs, euh, c'est ça qu'on donnait comme remarque, il y a plusieurs personnes qui continuent quand même à maintenir un portefeuille d'actions important et qui ne vendent pas, de peur justement de faire décrocher complètement les marchés. Et, euh, le, le, mais la plus grande douleur, c'est l'inflation, parce que l'inflation, ça se trouve être une un vol de, de, de, de, euh, directement de ce qu'on peut euh, avoir économisé pendant des années de temps, parce que dans le fond, notre argent perd de la valeur et euh, la Fed avec euh, son... Euh, moi, je pense encore, j'ai lu un article dernière, dernièrement, euh, je l'avais posté sur mon site, euh, euh, qui, qui dit à peu près ce que je pense, c'est qu'à un certain moment donné, la Fed va décrocher, va euh, envoyer un discours en disant non, dans le fond, là il faut changer de discours au niveau de l'inflation, parce que si elle continue à monter les taux d'intérêt, mais ça, tout le marché va s'écrouler, et encore plus, c'est que les intérêts sur les bons du trésor, parce que la Fed est laudée, la Fed est plus que ça, les banques centrales sont laudées de bons du trésor émis par les gouvernements, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Europe, donc, euh, ils doivent payer de l'intérêt, et euh, de l'intérêt, et lorsque euh, le taux d'intérêt euh, monte, euh, c'est euh, des milliards, de milliards, vous allez dire qu'ils créent de l'argent euh, à l'infini, ça, euh, c'est tout à fait vrai, mais Okay. Cependant, vous tombez dans une chaîne de Ponzi, de, de qu'on appelle. Là. Donc, euh, oui, vous pouvez créer l'argent que vous voulez, mais c'est un gouffre sans fond qui va faire en sorte que euh, jamais personne ne va s'en sortir, à, à moins qu'on mette de nouveaux paradigmes. Et c'est ce que je pense que les gouvernements mondiaux vont faire euh, très, très bientôt. Peut-être en 2000, ben, je dis très bientôt, pas à court terme, là, euh, pas cet été, mais peut-être cet automne, on va changer les paradigmes complètement, comme c'est arrivé en 1940. Après la Deuxième Guerre mondiale, où on a changé les paradigmes de l'économie en déclarant le dollar américain, valeur par excellence basée sur 35, ben 35 dollars pour un once d'or. On avait quand même quelque chose de pseudo solide et euh, tous les autres devises étaient... Euh, en comparatif au dollar américain, en 1970, c'est devenu, euh, euh, on a euh, désadossé euh, l'or au dollar américain, on a créé un peu une folie dans le, le, le, le, le, le, la course aux devises, donc euh, on a laissé le, le taux, la libre échange des devises, qui a fait en sorte que plusieurs pays qui sont en, qui, qui ont crevé, qui sont en train de crever, dont le Sri, Sri Lanka où on on a une... Euh, on commence à avoir beaucoup, beaucoup de, de révoltes dans les rues. On vient de, justement, renverser le gouvernement. J'ai vu ça rapidement. Donc, on va revenir aux indices américains, pour les indices économiques américains. Bon, on va regarder ça rapidement. Je veux quand même faire un tour d'horizon assez important. Ça, ça se trouve être la croissance du PIB américain. Et comme je vous dis, je veux regarder les données économiques pour tout simplement que vous une idée de ce que les économistes regardent. Les économistes, souvent, ne regardent pas la même chose que euh, les communs des mortels qui regardent à tous les jours le Dow Jones, le Nasdaq, regardent des données à long terme. Et là, on se trouve à avoir une distorsion ici dans l'économie. 2020, une montée subite. Et ça, ça se trouve à être la croissance du PIB, donc on est en bas de zéro maintenant, les dernières données qui sont sorties, croissance du PIB, le taux de croissance annuel du PIB, on est encore euh, en décroissance, là. on est pas en, en... donc euh, ça, ça se trouve être la croissance du PIB, c'est pas le, le PIB américain, parce qu'on sait très très bien, on va aller le voir, là. Euh, le PIB américain, euh, taux de chômage, on va le voir après ça, le, la dette publique au PIB, surtout ça, là, qui se trouve à être... Euh, donc, euh, donc, chaque dollar qui se trouve à être injecté dans le système euh, à un, une dette normale devrait, peut-être, euh, je parle de la de, dette d'un pays, devrait avoir au moins euh, euh, quelque chose pour adosser sa dette. Mais là, on se trouve à avoir créé tellement d'argent dans le système euh, qu'on a n'a on plus de monnaie pour adosser notre dette, notre valeur. c'est Le PIB, c'est toute l'économie les, les, les, les, autant euh, solide que l'économie des connaissances tout aux États-Unis. Mais là, on a tellement injecté qu'on se trouve à être dans une distorsion totale. On est rendu à 137 de la, la dette là, au PIB. Donc, euh, la valeur du pays, dans le fond, on a tellement de dette qu'on on doit plus que euh, la valeur du pays. La dette du pays... Ça, c'est encore plus désastreux, mais ça, ça continue euh, tout le temps. Là, on se trouve à être euh, moins 29 euh, milliards. On approche aux au, au 30 milliards de dettes euh, euh, du pays. À 30, mais, excusez, 30 milliards. Euh, je suis très, très... C'est 30 000 milliards. Oh, je me suis trompé. 30 000 milliards de dettes au PIB. Donc, euh, on se trouve vraiment à être, à être dans la... Je vais retourner à, mon, à mes indicateurs. J'ai perdu. Donc, c'est vraiment euh, une, quelque chose de catastrophique. On a le, le fameux la fameuse inflation aussi. Ça, comme je vous rappelle encore, ce sont des données que les économistes regardent. Donc, euh, ce n'est pas nous avec nos petits graphiques quotidiens sur le Dow Jones, le Standard Poor's, le Nasdaq, là, ou peu importe lesquels. Donc, on a une montée ici très, très importante du, euh, de, de, de, de l'inflation du directement à l'injection massive de la Fed, et on voit qu'il n'y a pas une tendance qui semble vouloir changer. Donc, on a une montée, mais il n'y a rien qui nous dit que ça va changer. Et c'est la raison pour laquelle la Fed va augmenter les taux d'intérêt, va continuer à augmenter les taux d'intérêt. Et le taux d'intérêt, ben c'est ça. On a changé euh, de cap, on va aller voir le max. On a changé de cap ici. Moi, je pensais que ça se maintiendrait. Moi, je pense encore que la Fed va monter les taux d'intérêt. Bien, la Banque du Canada l'a dit. Peut-être la prochaine montée serait de 0,75 C'est une montée assez abrupte. Mais à un certain moment donné, les banques centrales vont, vont virer. Et moi, je pense qu'ils vont changer complètement de paradigme dans la société, comme ils ont fait en 1944. Et c'est là qu'ils qu pourraient, justement, imposer leur grand reset. Ah, euh, oh, dans le fond, notre système va pas fonctionné. Et on va euh, changer de, de, de, de, de paradigme de la société. Ils peuvent le faire, donc c'est eux qui dirigent. Nous, on a beau dire euh, euh, ce qu'on veut, c'est pas nous qui dirigeons, ce sont les, les gouvernements, les banques centrales, les, mais par contre, la population peut se réveiller comme un peu ce qui arrive au Sri Lanka, et je pense que, ben c'est sûr que c'est euh, Mozambique... Euh, plusieurs pays là, commencent à vraiment en avoir marre de payer de l'énergie d'une manière euh, euh, folle, là, euh, dû au fait de, de, de, des caprices des euh, gouvernements occidentaux parce que c'est eux qui ont euh, fait dû au fait qu'ils ont créé des sanctions au niveau de l'Ukraine, se trouve à créer une immense distorsion, et Biden est allé jusqu'à dire aux Américains, ben c'est une bonne chose de se priver pour soutenir, lui il dit, la démocratie, c'est pas la démocratie, c'est une manière de penser occidentale qui est... Bon, on ne parlera pas de ça. Bon, ça, ça se trouve être la confiance des entreprises qui est en dégringolade là aussi. Et c'est surtout la confiance euh, euh, manufacturière. Là aussi, on a de la dégringolade. On voit que les indices, commencent, les indices économiques commencent à connaître beaucoup de faiblesses. Moi, c'était la confiance des consommateurs euh, qui est très, très importante aux États-Unis, surtout, puis un peu partout sur la planète, Mais là, on est en pleine déconfiture. On est passé à 2020, là, où on eut on a maintenu le cap, on est allé là, on pensait que ça, eh, que ça continuerait. Et En ce moment, on se voit avoir beaucoup d'individus, euh, surtout les Américains, les Occidentaux, euh, qui ont pas confiance à l'avenir. Donc, euh, lorsqu'on a moins confiance euh, à l'avenir, ce qu'on fait tout simplement, on coupe les dépenses, on, on essaie d'économiser, on essaie de payer les dettes, et c'est ce qui se passe un peu partout sur la planète. Mais ce que ça fait, euh, tout simplement, c'est que ça euh, fait en sorte que l'économie en souffre euh, beaucoup, beaucoup beaucoup cool. Vente au détail, là aussi, on a une dégringolade. De... Bah, ben, dégringolade, faut s'entendre qu'on commence à, à baisser, là. Euh, donc, c'est un peu les indices économiques que je voulais vous montrer, là, en gros, là. Il euh, y en a beaucoup, là, mais c'est les indices économiques que les, gouvern... les gouvernements se servent... Ah, les gouvernements, oui, et les économies se servent pour euh, déterminer si l'économie va bien ou pas bien. Et là, euh, comme c'est là, il n'y a pas simplement le Standard Poor's, Nasdaq et... Euh, ce qu'on fait, euh, euh, nous, le commun des mortels, sur les sites euh, euh, communs, là, ben, je parle aux États-Unis surtout, CNBC, Fox, euh, euh, Business, euh, peu importe lesquels, au Canada c'est moins fort, là, parce que dans le fond tout le monde euh, dit la même chose, mais euh, sur euh, des... Euh, les données euh, émises par les gouvernements, par la Fed, euh, par la Banque du Canada aussi, on pourrait aller voir sur ce site-là les données de la Banque du Canada. C'est un peu la même chose qui se passe. Euh, on se trouve à voir euh, que l'économie est en train de faiblir. Et, et euh, la bourse, c'est une chose, mais l'économie réelle, c'est une autre chose. Et lorsqu'on voit l'économie euh, faiblir comme ça, c'est inquiétant. Et euh, qu'est-ce qui va arriver? Euh, je ne sais pas. Je sais que l'inflation commence vraiment à, à préoccuper beaucoup beaucoup de personnes et comme je vous dis, il y a des dés à voir, même dans une période de creux, euh, il y a des idées à voir, je vous donnais des petits euh, exemples usuels en début de vidéo, mais euh, il y a des dés euh, à surveiller, à voir et, et il faut euh, changer peut-être nos habitudes de consommation pour le moment euh, parce que euh, il y a certains produits qui n'ont vraiment pas monté et même qui, euh, qui ont des prix très, très intéressants dû au fait qu'on a créé une distorsion de l'économie. Et euh, le creux, ce qui est atteint au niveau des bourses, moi, je ne le crois pas. Euh, je pense que ça va continuer à dégringoler. Peut-être que ça va être une dégringolade lancinante est pénible, comme ce qui est arrivé en, en 2000, lorsqu'on a eu le crash de l'an 2000, on dit le crash. Mais dans le fond, c'est pas simplement... Euh, euh, le crash de l'an 2000 qu'on a vu, ah, je vais essayer d'aller voir si c'est pas simplement le crash de l'an 2000, c'est une descente euh, lancinante, lancinante excusez, et pénible qui s'est produite euh, ensuite, euh, en 2000, il ben, faudrait que je le voie sur TradingView, on n'allait pas le voir, on a eu le crash, oui, là tout le monde paniquait, mais ensuite euh, c'était une descente... L'ancidante, et c'est en 2002, lorsque George Bush, sur le porte-avions, avait annoncé la victoire des Américains. Donc, a eu un changement de tendance. Mais là, on est rendu vraiment dans d'autres paradigmes. On a eu des exagérations au niveau des marchés. Donc, est-ce que le creux est atteint? Moi, je ne le crois pas. Mais on va suivre ce qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois. Surtout parce que cet été, je pense ça va être du sur place mais euh, c'est dans les prochains mois qu'il va falloir suivre, surtout cet automne. Euh, pas avec les petites élections de <rire> du Québec, là, euh, ça ne joue pas grand-chose. Cependant, il faut dire que le Canada, on est quand même une terre d'essai au niveau des mondialistes, au niveau du World Economic Forum. Trudeau est, est un des disciples euh, invétérés. Et, uh, Chrystia Freeland, on le sait très très bien, est une disciple euh, du de, de, de, de, de World Economic Forum, de Klaus Schwab et, et de Soros. C'est pour moi qu'il le dit, on voit plusieurs photos qu'on qu voit à Chrystia Freeland qui se trouve être la maître d'œuvre du World Economic Forum. Au Canada, donc, euh, on, a, on a changé euh, l'ancien ministre des Finances, je ne me souviens pas de son nom. Euh, pour Christian Freeland, ce n'est pas un hasard, c'est tout simplement parce qu'elle épouse entièrement l'idéologie les, les, les, du World Economic Forum et, euh, c'est malheureusement euh, ce qu'ils vont essayer encore de continuer à nous passer ici au Canada. Donc, euh, c'est un peu une vidéo pour vous donner un compte-rendu de ce qui se passe en ce moment. Je vais essayer d'être plus assidu. C'est sûr qu'on est en... Ben, la plupart d'entre de, vous sont en vacances. Euh, Regarde moi mais il faut quand même se tenir au courant de l'économie. Et c'est sûr que euh, là, moi aussi, je travaille très heureux dans mon travail. Euh, mais euh, cet automne, je vais être vraiment... On retourne très, très, très... Euh, d'une manière assez assidue au niveau du euh, des vidéos. Donc, on va se revoir quand même très, très bientôt cet été pour de nouvelles vidéos.